Bonjour, je suis Aimé spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors nous sommes dans la section marketing du cabinet AMP, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui se disent que pour qu'il y ait vente, il faut que le client ait confiance en nous. Alors cette vidéo, c'est pour vous apprendre une stratégie qui va vous permettre d'inspirer instantanément confiance chez vos clients pour qu'ils puissent acheter plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que PME, la plupart de la communication tourne autour de votre propre personne. La plupart des TPE, PME se mettent en avant. On vous connaît, on connaît le nom du directeur général, le numéro, on connaît les gens de l'entreprise personnellement. Ce n'est pas une multinationale. Lorsqu'on a quelqu'un au bout du fil, on ne sait pas vraiment c'est qui. On n'a pas vraiment une connexion avec ces personnes. Donc, la plupart des personnes qui arrivent à inspirer rapidement confiance ont ce qu'on appelle une connexion, un rapprochement avec leurs futurs clients lorsqu'ils sont une PME. Parce que leur crédibilité généralement n'est pas basée sur l'ancienneté. Donc, ce qu'il faut faire pour créer en fait de la confiance sur vos futurs clients, c'est de créer en fait la proximité. C'est ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous et d'acheter chez vous au final. Alors, il y a beaucoup de stratégies pour créer de la confiance. Il y a certaines stratégies qui prennent beaucoup plus de temps, comme la communication, rester en contact pendant longtemps. Mais l'une des stratégies les plus rapides pour créer de la confiance instantanément chez vos clients, c'est quelque chose de vraiment contre-intuitif, c'est de parler des défauts de votre produit ou encore de parler de vos difficultés en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise. Lorsque vous parlez des difficultés en tant que chef d'entreprise ou encore des défauts de votre produit, vous allez créer deux effets chez le prospect. Le premier fait, c'est que le client se dit « Mais si vous parlez de vos difficultés en tant qu'entrepreneur ou encore vous parlez des défauts de votre produit, vous êtes assez franc pour dire la vérité. » C'est-à-dire que vous n'êtes quelqu'un qui ne mentez pas. Donc, on a beaucoup plus confiance en ce genre de personnes. Donc, la plupart de vos clients qui se retrouvent dans cette catégorie-là vont avoir confiance en vous parce qu'ils se disent que vous êtes vrai. Donc, en décrivant les difficultés de votre produit, vous allez vous démontrer que vous êtes franc et vous allez créer la confiance instantanément chez une bonne catégorie de vos futurs clients. Le deuxième effet qui va se produire, c'est que la plupart de vos clients se retrouvent dans votre histoire. Si vous êtes, par exemple, entrepreneur, que vous avez créé votre entreprise suite à un licenciement, par exemple, on a eu le coronavirus en 2020 pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont été licenciées et ont créé des entreprises. Si vous avez créé votre entreprise dans ces circonstances et que votre histoire est vraiment réelle, vous allez créer la connexion avec beaucoup de personnes qui se situent dans cette catégorie. Donc, nous qui sommes formateurs en entrepreneuriat, par exemple, une méthode en fait pour un bon storytelling. Donc, n'oubliez pas, c'est ce qu'il faut faire pour créer la confiance chez vos clients. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent la première fois que si vous voulez attirer des dizaines de clients tous les jours sans les forcer ni courir après eux, je vous invite à télécharger un extrait gratuit de notre série de livres « Les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes ». Vous cliquez au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour télécharger la série de livres. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et partagez-la autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.